Alors comme toi qui n'as pas de batterie, je me suis fabriqué une espèce de batterie maison. C'est-à-dire que je peux m'installer ici. J'imagine que j'ai ma grosse caisse sous mon pied droit. Mon charlet sous mon pied gauche. Le charlet, je vais taper ici. Euh, voilà, ça, ça va être mon charlet. Ici, j'aurai mes deux tomes. Ça, c'est ma caisse claire. La partie la plus importante, euh, la partie centrale, on va dire. Donc calée entre tes deux genoux. Et là, il y a juste j'ai une petite feuille en plastique qui fait que j'ai un son un petit peu plus. Euh, un peu plus métallique comme sur la casquette où tu sais il y a le timbre métallique qui est euh, sous la peau du dessous. Voilà, donc ça ça va nous permettre de, de travailler ce morceau de, de Zazie. Au niveau du rythme, au début, tu as juste ton... pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Celui-là, tu l'as déjà, je reviens pas dessus. Alors, je te refais une version posée à plat par terre. Toi, tu fais pas ça, il faut que tu aies une bonne position. Moi, c'est juste pour que tu vois bien les différentes parties. Ok euh, J'ai pas de batterie sous la main pour te faire la, la vidéo là pour l'instant. Euh, donc, ton charlet, ta ride, ok Ici, tes tomes, et ta caisse claire. Donc le poum-tchac, le fameux poum tchak classique. Hein. T'as ton charlet qui fait euh, tout ça. poum grosse caisse, caisse claire. Euh, ça, c'est la base. Alors, par rapport au rythme de base, ton rythme, il est légèrement différent parce y a une grosse caisse qui se rajoute. Donc, on va lancer 1, 2, 3, 4. Soit ça va être 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Et allez se rajouter une caisse claire aussi. 1, 2, 3 et 4. Donc juste avant le 2 et 3 et 4. Juste avant le... T as la quatrième double croche qui est juste avant d'aller poser le 3. Donc 1, 2 et 3. C'est entre le et et le 3. 3 et 4. Donc voilà, ça c'est la partie, le rythme principal. T'as une variante sur le refrain, c'est que tu vas passer sur ta ride. c'est exactement la même polyrythmie, on va dire. C'est juste que ta main, au lieu d'être à gauche, elle part à droite. C'est la, la même chose physiquement. Si tu arrives à jouer l'un, tu pourras jouer l'autre sans souci. Et la dernière variante sur ce rythme-là, ce sera tout simplement d'ouvrir ton charlet en appuyant un peu moins fort là-dessus, sur l'instrumental de fin. Donc ça, c'est pareil. Donc en gros, il y a ce rythme à maîtriser. Euh, tu as le début, ton, ton... ton, ton idéalement en faisant le shaker avec la main droite, tu verras avec les oeufs, ceci ça va être main gauche, main droite, faut voir, c'est peut-être pas toi qui fera le shaker, euh, on avait parlé d'Edith de, qui ferait la partie shaker, voilà pour euh, voilà pour ça, s'il si, manque une petite partie, qui n'est pas la plus simple, qui est sur le bridge, Là, au lieu d'avoir tes, juste tes croches, 1, 2, 3, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, tu vas rajouter les doubles croches qui vont alterner avec ça. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 1 et 2 et 3 et 4 et, ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, et etc. Plus, euh, sur ton... D'habitude, ton rythme habituel, c'est 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire le 2 et le 4, ils sont ici. Et ça, on va les garder. Donc en fait, ta, ta baguette droite va aller s'échapper pour faire ce 2 et ce 4 dont tu as besoin. 1 et 2 1 euh, et 2 et 3 et 4 et 1 et 3. Voilà, Donc, ça il faut un petit peu de passer un petit peu de temps pour avoir la bonne régularité, mais tu peux très bien travailler ça à la maison, même si tu n'as pas la batterie. Hein, C'est euh, ces mouvements là. Et une fois que tu auras ta batterie, sera beaucoup plus simple. Euh, voilà. Alors, juste pour être un petit peu plus à hauteur, tu peux tout simplement avoir un premier tabouret, un deuxième tabouret et travailler déjà cette histoire de 1 et 2 et 3 et 4. 1 2 3, 4 Ok 4 double 4 double, 4 double, 4 4 Tu peux le compter un petit peu comme tu veux mais l'idée c'est vraiment d'avoir cette régularité Pareil, à bosser bien lentement, tu le montreras en vitesse petit à petit une fois que tu l'as bien solidement. Voilà pour les, pour les parties batterie sur euh, Je suis un homme. Bon courage. On en voit ça vendredi.